Tous les documents, aussi simples et courts soient-ils, sont constitués de trois composantes essentielles. Leur contenu, une structure et la mise en forme. Un document peut bien sûr être une lettre ou un rapport dans Word, mais aussi une présentation PowerPoint, un budget dans Excel, un site Web ou un article de blog. À ce titre, même un autocollant ou un écusson peuvent être considérés comme des documents. Tous ces documents ont une structure, aussi simple soit-elle, du contenu et une mise en forme. Dans cette vidéo, nous allons voir ces trois composantes essentielles et comment elles affectent la préparation de votre document dans Word. Le concept de contenu est généralement assez facile à concevoir. Il s'agit essentiellement des éléments utilisés pour transmettre le message à communiquer par le document en question. Le contenu peut se présenter sous forme de texte, d'image, d'illustrations, de tableaux, de graphiques, de bandes audio, de vidéos, etc. Le contenu est sans doute l'élément le plus important d'un document, puisque sans lui, le document n'existerait simplement pas. Ensuite, la structure. La structure d'un document concerne son organisation. Quel que soit le type de document, l'information est en effet disposée dans un certain ordre. Certains éléments peuvent en contenir d'autres, et ainsi de suite. Pensez à un livre ou à un travail écrit. La table des matières présente habituellement le plan de l'ouvrage, ou sa structure. La structure est très importante parce que l'ordre dans lequel nous présentons les choses et la façon dont nous les lions entre elles peuvent avoir un impact significatif sur la compréhension qu'en aura l'auditoire. La mise en forme, ou plus simplement la forme, est relative à la manière de présenter l'information. Par exemple, comment distinguerons-nous les titres des sous-titres ou du corps de texte? Quelle police de caractères et quelles couleurs seront utilisées? Comment le contenu sera-t-il disposé sur les pages? Si la structure vise à mieux organiser le contenu pour en faciliter la compréhension, la mise en forme vise quant à elle à le présenter de manière plus attrayante, à le mettre en valeur. Surtout, à le rendre plus facile à comprendre pour le lecteur. Lorsque nous préparons un document, est-il préférable de se préoccuper d'abord de son contenu, de sa structure ou de sa mise en forme? Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Cela dépend vraiment du contexte et du document à préparer. Laissez-moi vous donner quelques exemples. D'abord, dans le cadre d'un travail de session, si je viens de terminer une lecture et que plusieurs idées me viennent à l'esprit, je pourrais très bien commencer à écrire librement, en faisant abstraction de toute contrainte. En France, on appelle cette façon de procéder « écrire au kilomètre ». Autrement dit, ne pensez à rien d'autre que d'écrire. Ne corrigez même pas vos fautes. Ajoutez seulement quelques étoiles pour identifier les passages pour lesquels vous voudriez citer une source. Laissez sortir le texte le plus librement possible. Même chose s'il vous vient une idée d'illustration pour mieux communiquer votre propos. Prenez un papier et un crayon et griffonnez. Dans ce scénario, vous privilégiez la rédaction ou la création de contenu. Vous pourrez toujours le diviser et mieux l'organiser plus tard, bref, y ajouter de la structure. Par contre, si j'ai un travail à faire sur une étude de cas, impliquant par exemple un processus de résolution de problème, il pourrait être plus pratique de débuter par la préparation d'un plan pour m'aider à structurer ma pensée. La rédaction du texte sera ainsi plus facile par la suite. Dans ce cas-ci, il est clair que je travaillerai sur la structure de mon document en premier en dressant une liste des idées principales et des idées secondaires de celui-ci. Finalement, imaginez que vous devez créer un document pour sensibiliser vos employés aux enjeux de santé et sécurité au travail, la SST. On vous a demandé de produire une communication mensuelle destinée aux employés. Vous ne connaissez pas encore le contenu du document. Vous avez en fait une rencontre prévue à ce sujet avec l'expert des ressources humaines en SST. Malgré cela, certaines idées de mise en page vous viennent déjà à l'esprit. Vous avez même quelques idées sur les images et les couleurs que vous comptez utiliser dans votre document. Vous commencez à préparer une maquette, mais pour l'instant, vous utilisez du lorem ipsum, ou du faux texte, pour le mettre en forme. Vous le remplacerez plus tard, lorsque l'expert vous aura envoyé le texte qu'il a rédigé. Bien évidemment, vous devrez adapter votre document en fonction du contenu, mais ici, vous avez clairement privilégié la mise en forme avant la structure ou le contenu à produire. L'ordre dans lequel nous considérons le contenu, la structure et la forme durant le cycle de création d'un document peut donc varier selon les circonstances, le type de document ou simplement selon vos préférences personnelles. Selon le type de document préparé, chacune de ces composantes peut aussi prendre plus ou moins d'importance. Cependant, le contenu, la structure et la forme sont toujours présents dans tous les documents que nous préparons. Pour travailler efficacement avec Word, nous devrions toujours les considérer et les traiter séparément. Gardez toujours ces trois éléments à l'esprit. Ils auront une influence considérable sur la manière dont vous utilisez Word. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment structurer le contenu d'un document afin de le mettre en forme plus rapidement.